Donc là, ce que l'on va faire, on va regarder d'abord un quatrième petit court-métrage. Et puis après, on va vous poser des questions donc sur celui-là sur ce qu'on a fait aussi depuis qu'on depuis suit les films, depuis qu'on les regarde et depuis qu'on travaille là-dessus. De nos jours, le plastique est partout. Il porte nos courses, décore nos maisons. Il nous sert à manger et à boire. Il télécharge nos fichiers, traduit nos pensées, distrait nos enfants. Mais est-il si généreux est-ce que quelqu'un peut rappeler de quoi parlait ce film Il parlait du plastique, c'était le pire ennemi de l'homme et qu'on doit arrêter de consommer trop de plastique. Ce sont des déchets parfois qui viennent d'Europe et qui suivent le courant et qui se retrouvent mais parfois très très loin de l'Europe. On les retrouve à l'autre bout du monde. J'ai trouvé le projet intéressant de pouvoir visionner des, euh, des petits courts-métrages sur le thème du développement durable. C'était euh, sujet à débat en classe et je pouvais le rattacher euh, à tout ce qu'on peut faire en sciences, en EMC. Ils ont ensuite une petite fiche à remplir où ils mettent leurs commentaires, euh, ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils n'ont pas aimé, ce qu'ils ont compris ou bah, pas, le message s'il est passé, et puis après ils le notent. En 50 ans, nous avons éliminé 50% de la vie sauvage sur Terre. Il y a beaucoup de paysages désertiques. Moi, je trouve qu'il y avait les deux au début. Et puis nous, on va continuer d'en parler en classe par rapport à voilà, tous les défis qu'on se lance pour le développement durable là, dans les années à venir. Ça vous dirait un petit exercice de chant C'est quoi l'embrouille en fait